Il y a depuis un an un krach de grande ampleur sur le Nasdaq. Les grands médias en parlent peu, et d'ailleurs c'est pour ça que le public n'en a pas conscience. Pourtant, la moitié des valeurs du Nasdaq ont perdu plus de 50% depuis leur sommet de 2021. Autrement dit, sur des périodes comprises entre 3 mois à un an, la moitié de la cote du Nasdaq a perdu la moitié de sa valeur. Chers amis, bonjour, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je partage avec vous ma réflexion au sujet de ce qui se passe sur le Nasdaq. La question est, le Nasdaq va-t-il provoquer le krach général La première vague de la chute a commencé en 2021, en l'occurrence dès le début de l'année 2021. Les premières valeurs qui ont dévissé, c'est celles, celles qu'on appelle les SPAC. Alors le SPAC, c'est bien sûr un, un acronyme anglo-saxon qui veut dire Special Purpose Acquisition Company. Alors quand on traduit en français, ça veut dire société créée dans le but spécial, particulier, précis, d'acquérir une autre société. Autrement dit, ce sont des fonds euh, qui sont créés par ceux qu'on appelle les sponsors. Euh, ces fonds sont cotés en bourse et à partir du moment où ces fonds sont cotés en bourse, personne toute euh, toute personne qui, qui fait de la bourse euh, vous moi on peut devenir actionnaire de ces fonds et euh, quand on devient actionnaire des fonds bien entendu c'est parce que a priori on est plus ou moins d'accord euh, avec l'objectif du fonds c'est à dire l'objectif qui est d'acheter telle ou telle telle ou telle société de la côte américaine euh, et puis lorsque les choses sont su suffisamment avancées que euh, le fonds a récupéré a, a, récupéré, a ramassé suffisamment d'argent eh bien, euh, le, les gestionnaires du fonds nous demandent, à l'ensemble des actionnaires, « Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on finalise l'acquisition qui était prévue ?» Alors, entre-temps, on peut avoir changé d'avis. Si on a changé d'avis, eh bien, on s'en va du fonds tout simplement, donc on revend nos parts, euh, nos actions, et puis, bah, si on est d'accord, on laisse faire. Alors, on comprend tout de suite que ce type de, de société est une so ce sont des sociétés purement spéculatives. Quand il s'agit, quand euh, l'objet social d'une entreprise c'est de racheter d'autres entreprises, on est dans de la création de valeur artificielle, c'est-à-dire qu'on va effectivement euh, amener de l'argent sur les marchés financiers, on va faire monter, monter des prix, donc on va créer de la valeur au sens, on dire, capitaliste du terme, euh, mais en l'occurrence, ça va être de la valeur qui n'ajoute rien en termes de biens et services euh, à ce qui existait déjà dans l'économie, euh, puisque euh, la société cible, ou demeurera, euh, ou sera bah, ou sera euh, détruite et, et vendue à longtemps certainement. Donc, de toute façon, on voit tout de suite qu'il s'agit de véhicules qui sont faits pour profiter de l'engouement qu'il y a sur le Nasdaq, c'est moins vrai maintenant, mais de l'engouement qu'il y avait depuis longtemps sur le Nasdaq, et quand on en arrive à ce type de, de création de sociétés nouvelles, et artificielle sur un marché boursier, ça sent très fortement euh, le, le dépassement de la maturité et le début du déclin. Les plus anciens d'entre nous qui ont connu l'époque des années, la fin 90, des années 90, début 2000, eh bien ça doit fortement vous rappeler, en tout cas moi ça me le rappelle, puisque je fais partie de ces gens-là, les délires des IPO sur les projets bidons que l'on avait au moment de la bulle Internet. Rappelez-vous... On voyait apparaître, apparaître, on entendait souvent d'ailleurs sur BFM, tout un tas de jeunes farfelus qui, euh, qui étaient tout simplement des petits filous, euh, qui nous faisaient état d'idées géniales, de projets géniaux qu'ils avaient sur, euh, sur Internet. On allait créer, c'était beaucoup d'ailleurs les ancêtres, l'idée ancêtre des réseaux sociaux, hein, ancêtre de Facebook, on allait créer des réseaux de quartier, des ceci, des cela, et ça allait super ça permettrait de drainer des sommes folles en publicité. Et des, euh, les médias professionnels comme BFM par exemple se prêtaient complaisamment, euh, leur prêtaient complaisamment leur, leur, leur micro. Bon, on a vu quelques mois ou un an ou deux plus tard ce que ça a donné. Ça a été une fantastique explosion dans laquelle tous ceux qui s'étaient laissés piéger, tous les naïfs qui avaient mis leur argent là-dedans, se sont retrouvés à poil et ont perdu tout ce qu'ils qu avaient mis. Euh, là, on est bien sûr dans les, dans les excès du capitalisme, on est dans la perversion du capitalisme, mais ça fait partie du système et à chaque fois qu'on arrive dans des fins de cycle, comme il semble que ce soit le cas à l'heure actuelle, il y a ce genre de choses qui émergent. On trouve toujours des nouveaux prétextes de plus en plus ténus dans leur réalité pour amener de l'argent dessus et permettre à leurs initiateurs, à leurs promoteurs, évidemment, de se remplir les poches au détriment des gogos qui s'imaginent qu'ils vont faire fortune facilement euh, de la sorte. Je viens de vous parler des SPAC, euh, c'est le cas également d'autres sociétés, mais tout aussi euh, on va dire, tout aussi fumeuses, par exemple de Virgin Galactic. Alors Virgin Galactic, ça doit vous parler, parce que, étant donné que M. Branson est un homme très médiatique, euh, vous devez certainement savoir, même quand vous n'êtes pas passionné par les affaires de boursières et de créations d'entreprises, que cette société a été créée par Branson euh, dans le but de proposer des voyages intergalactiques ou en tout cas inter, intergalactiques dans l'espace restons réalistes pour le début on verra plus tard pour l'intergalactique pour à des personnes très fortunées puisque le, le prix des billets est évidemment conséquent compte tenu qu'il y a quand même relativement peu de gens qui ont envie de mettre leurs fesses dans, dans les fusées de monsieur, de monsieur Branson et cette société qui était très largement basé sur des promesses où on faisait rêver les gens, enfin le principe même de ce type de, de projet est de faire rêver les gens. Euh, cette société était montée à 59, son cours, au mois de mars 2021, donc ça fait, euh, ça fait une dizaine de mois, et elle est tombée ce mois-ci, donc ces jours-ci, à 12. C'est-à-dire que bah, 59, grosso modo, c'est un cinquième. Elle a perdu donc 80% de sa valeur. Pardon, elle est montée à 8,44. je confonds avec la société suivante dont je vais vous parler. Elle est tombée à 8,44, euh, alors 8,44 par rapport au 59, en gros, euh, c'est 7 fois moins, euh, donc euh, elle a perdu ben, 85% de sa valeur, c'est quand même très embêtant. Euh, L'autre société dont je voulais vous parler est également très connue, euh, et est clairement une société, enfin pour moi, clair, depuis le début, c'est une société, c'est une fumisterie, c'est la fameuse Robin Hood, euh, vous savez, cette société qui se propose de fédérer. Les, les petits investisseurs en bourse, euh, avec, avec euh, cet argent-là, plutôt de, de fédérer les actions en bourse, les, les actes en bourse des boursiers en moyens, et euh, autant euh, au, au, au clap, euh, donné par, euh, ben, par les, les, les gens qui font marcher cette boîte, tout le monde se précipite pour acheter les actions de telle ou de telle société. Ils ont fait, je, je crois, le coup, euh, ils avaient fait un coup qui était assez juteux, je crois que c'était sur l'argent et euh, bon, ben les premiers qui ont été lancés là-dedans ont réussi vraiment à se remplir les poches avec ce petit coup de spéculation sur l'argent puis bon, ça n'a pas tenu et puis bon, par la suite, je ne crois pas que je vais pas souviens ces données donné résultats résultat merveilleux donc on est clairement sur un projet euh, qui vaut pas grand-chose et Robin Hood est passé de, en juillet 2021 où il était à 70,39€ à euh, 12 euros ce mois-ci Bon là aussi c'est un effondrement malheureusement sur donc, le Nasdaq des histoires comme ça il y en a plein alors ça c'est ça c'est la première phase de dire, la déconfiture du Nasdaq, c'est la phase qui est restée invisible puisque malgré l'effondrement de la moitié en nombre, pas en valeur mais en nombre des, des sociétés Côté au Nasdaq, il faut quand même rappeler que le Nasdaq euh, c'est une cotation qui représentait à la fin de l'année 2021, donc il y, a, il y a quelques jours, qui représentait quasiment 20 000 milliards de dollars, c'est-à-dire 20 000 milliards de dollars c'est euh, un peu plus que le PIB américain. Alors je sais qu'on ne peut pas comparer un PIB qui est un flux euh, avec une cotation qui est un stock, euh, ça c'est la, la pureté économique, mais en l'occurrence, on s'affiche, le but d'une comparaison, c'est bien de fixer, pour les personnes qui s'intéressent au sujet, les ordres de grandeur. Et si je vous parle du PIB américain, ça vous donne un ordre de grandeur, ça parle à tout le monde. Alors, jusque-là, c'était invisible, sauf pour, bien, bien évidemment, les gens qui suivent le, les sociétés du Nasdaq, euh, donc qui interviennent sur le Nasdaq, autrement dit, les, les bons qui ne se contentent pas, comme je le fais moi d'ailleurs, de, de, de prendre un ETF sur le Nasdaq, mais qui choisissent, donc ils font du picking sur le Nasdaq. Euh, donc c'est resté relativement discret. moi les professionnels, bien sûr, ont commencé à en parler un petit peu. Mais là où maintenant les choses ne sont plus discrètes du tout, c'est que bah, depuis ce qui se passe euh, depuis le début janvier, c'est-à-dire de, depuis euh, le début de, de Crack auquel nous assistons, le Nasdaq a perdu 15% de sa valeur. Alors, pour quelles raisons ça ne s'est pas produit plus tôt, cette chute visible Eh bien, c'est parce que pendant tout le temps où les fameux SPAC dont je vous parle et puis d'autres sociétés du Nasdaq euh, étaient en train de se faire étrier, comme ce n'était pas des vedettes de la côte, je vous l'ai dit, c'est passé relativement inaperçu. Et surtout, le niveau moyen du, du Nasdaq, le, celui dont le public voit, c'est-à-dire l'indice, eh bien l'indice continue à croître. Alors, c'est-à-dire comment ça, y est, la moitié des sociétés se gaz à gueule, il continue à croître Oui, mais euh, l'autre moitié dans laquelle on trouve en particulier les fameuses vedettes que sont les GAFAM, donc les Google, Apple, Facebook et compagnie, Microsoft, et également d'autres sociétés comme Nvidia, Tesla, euh, qui ne font pas partie des GAFAM mais qui sont bien connues, continuer à très bien marcher et ces sociétés sont en quantité, en nombre relativement peu nombreuses par rapport à l'ensemble de la cote du, du Nasdaq euh, mais en termes de taille, de capitalisation, elles sont absolument géantes ce qui fait qu'à elles seules, dire, cette poignée de sociétés, pouvait donner au public l'impression que le Nasdaq continuait à croître et puis depuis quelques semaines, même ces sociétés commencent à morfler puisque Sauf erreur, Amazon a perdu, je crois, 20% donc en quelques semaines, euh, par exemple, et est assez représentatif de ce qui se passe au niveau des, des gros mastodontes du Nasdaq. Une troisième catégorie d'entreprises de, euh, dont les actions, dont le cours des actions a baissé, euh, là, là, là on est entre les, les, les mastodontes dont je viens de vous parler qui eux-mêmes commencent à trinquer, à morfler, disons, et puis les entreprises bidons que l'on a vu en premier, Là, ces entreprises, cette troisième catégorie, ce sont des entreprises tout à fait sérieuses qui ont connu une très grande expansion en bourse, tout simplement parce que leur modèle économique est crédible, a été démontré crédible, il a fait ses preuves depuis, depuis quelques années, et les investisseurs parient gros sur ces entreprises. Ces investisseurs leur prévoient un très bel avenir. et Vous savez ce qui se passe quand une entreprise euh, et, et recommandé par tout, par tout le monde, et bien tout le monde se précipite dessus, et ça fait énormément monter les cours, c'est typiquement le cas pour, le, pour, les, pour les GAFAM. Euh, et ben, ces boîtes-là, euh, la hausse de leurs cours euh, est peut-être justifiée, en tout cas, elles n'ont pas le capital de confiance des GAFAM, donc évidemment, si la conjoncture qui a porté ces cours si haut vient se retourner, elles vont subir des conséquences plus fortes sur leur cours, et c'est ce qui se passe. Alors, techniquement, ce qui se passe, est très, je vais vous expliquer, c'est fondamental pour avoir une idée de la suite de ce qui va se passer en bourse. La raison pour laquelle ces boîtes sont en train de, de, de chuter, et de chuter fortement, ce sont les annonces qui ont été faites par la haine, donc M. Powell, euh, sur son programme pour lutter contre l'inflation, dans lequel il y a, vous le savez bien sûr, euh, l'augmentation des taux d'intérêt. Et l'augmentation des taux d'intérêt pour l'appréciation, le calcul de la, de la valeur réelle d'une entreprise, c'est quelque chose qui est très très mauvais. Alors je vous dis rapidement pourquoi. C'est parce que la valeur d'une entreprise, bon, il y a plusieurs méthodes pour l'évaluer, mais la, la méthode on va dire la plus universellement admise et, et simple ensuite à, à comprendre dans son principe, c'est celle qu'on appelle de l'actualisation des profits ou des dividendes, ça, ça, ça dépend de, de quel côté on, on, on se place, mais on est toujours dans l'idée d'une actualisation de bénéfices, si vous voulez. Et actualisation, c'est quoi c'est une, une formule mathématique, mais est, qui est à la base, c'est une idée très simple. Donc je vais vous parler de l'idée, les mathématiques, on passera rapi, rapidement dessus. Quoique s'il y a parmi vous des, des matheux, euh, ce n'est pas d'un niveau de mathématiques très, très élevé, mais encore faut-il connaître donc l'idée est très simple de, pour l'évaluation d'une société, c'est de dire ben, la valeur d'une société, c'est l'accumulation de ses dividendes dans la durée. C'est ça la valeur d'une société. Seulement, on sait très bien qu'une valeur monétaire aujourd'hui, ou cette année disons, n'a pas le même poids que la même valeur, que le même chiffre de valeur monétaire dans 10 ans, parce qu'on sait très bien qu'il y a de l'inflation entre les deux. Et donc, il va falloir tenir compte des taux d'intérêt. Bon, il y a un lien évidemment entre taux d'intérêt et inflation. Et on en tient compte de, que, de quelle manière Eh bien, on, tout simplement, on divise le dividende de l'année qui, qui nous intéresse, de, de l'année que l'on on veut, veut évaluer, par un dénominateur qui est 1 plus le taux d'intérêt à une certaine puissance. Mais je ne vais pas plus loin. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au dénominateur, il y a notamment le taux d'intérêt. On comprend que plus le taux d'intérêt augmente, plus le, dé le dénominateur va devenir important, donc plus le résultat de cette, de cette fraction, de cette division, va être petit. Donc plus, et si on fait ça pour tous les ans, dans notre calcul, eh bien le résultat final, qui est la valeur de l'entreprise, sera plus petit. Donc on comprend que toute augmentation des taux d'intérêt induit mathématiquement une baisse de valeur des entreprises. Donc en soi, c'est déjà quelque chose qui pousse la cote vers le bas. Dans le cas des entreprises, l'anticipation de résultats futurs sont importants. Eh bien, le cours augmente, mais mathématiquement, vous avez, vous avez compris pourquoi. Et par conséquent, il faut un plus grand nombre d'années de dividendes versés par ces entreprises pour égaler le cours aujourd'hui. Autrement dit, ça veut dire que quand vous investissez dans telle entreprise, dont le rapport entre les dividendes et le cours euh, ou le cours et les dividendes plutôt, ça représente 20 autrement dit qu'il faut 20 ans de dividendes pour payer votre, ce, que, ce que vous avez payé sur cette, sur cette action ce type d'action est très vulnérable aux augmentations de taux d'intérêt parce que on est parti pour retomber sur nos pieds sur des actualisations, sur des durées beaucoup plus longues donc le phénomène défavorable d'un taux d'intérêt plus élevé va être plus, per, plus percutant. Voilà. voilà comment on peut expliquer les choses euh, sans entrer dans des, dans des formules mathématiques, mais simplement au niveau, euh, au niveau des principes de, de, ces, de ces formules. Et en effet, le dernier type de ces sociétés dont je suis en train de vous parler sont des sociétés qui ont des, des ratios cours bénéfice de 20 ou de plus, 20-25-30. Et pour ces sociétés, la nouvelle politique de la Banque centrale américaine est très favorable en ce qui concerne la valorisation de leurs cours. Et donc, les cours sont, deviennent subitement beaucoup trop hauts par rapport à ce qu'est la, la nouvelle évaluation de, de ce que valent ces entreprises. Et donc, ils tombent. Et des sociétés de divers secteurs, vous l'avez compris, des, des secteurs qui, qui marchent bien depuis longtemps, notamment dans la cybersécurité, il y a une société qui s'appelle DarkTrace ça vous dit certainement rien, le, le cours de cette action est passé de 985 dollars en octobre 2021 à 315 dollars aujourd'hui. Autrement dit, elle a été divisée par 3. Donc ça vous montre l'impact du changement de politique monétaire sur certaines sociétés. Donc ce qui doit être clair, c'est que les malheurs qui frappent les cours des sociétés trop fortement valorisées sur le Nasdaq, et là je parle y compris des vraies sociétés, des belles sociétés donc comme par exemple Dartrest que, que je viens de vous citer et eh bien ce phénomène touche bien sûr toute la côte du Nasdaq hein, des, des sociétés les moins valorisées et, euh, voire de celles qui mériteraient d'être plus valorisées qu'elles ne l'étaient jusqu'aux sociétés les plus survalorisées mais ça ne touche pas que le Nasdaq en fait, ça, couche, ça, ça touche toute la cote toute la côte américaine pour l'instant, ça ne touche que la côte américaine et celle des pays qui remontent les taux. À ma connaissance, il y a aussi la Grande-Bretagne. Je ne sais pas s'ils ont commencé ou s'ils vont commencer, mais enfin, ils sont à peu près calés sur le timing des États-Unis. Mais ça touchera également les, les bourses européennes à partir du moment où la Banque Centrale Européenne fera la même chose, puisque la Banque Centrale Européenne ne pourra pas éternellement euh, avoir une politique économique Complètement, en fait, une politique monétaire complètement disjointe de celle des États-Unis. D'abord parce que fondamentalement, celle qui est fondée, qui est juste actuellement, c'est celle des États-Unis, c'est pas celle de la Banque Centrale Européenne, qui est fondée sur un déni, alors que les États-Unis ont reconnu qu'il y avait vraiment un problème avec l'inflation, ce qui n'est pas le cas de la Banque Centrale Européenne. Et deuxièmement, l'augmentation des taux qui fait partie de la, de la recette globale de la, de, de la Fed pour rétablir la situation aux États-Unis, euh, cette augmentation des dos entraîne mécaniquement une appréciation supplémentaire du dollar par rapport à l'euro. Et si vous suivez les taux de change euh, entre, en particulier, le dollar et l'euro, on voit bien que, depuis quelques jours, la, la décote de l'euro s'est encore aggravée par rapport au dollar. C'est-à-dire que là, on est, on, on est sur une, un trend, une tendance, où on, on va arriver, je pense assez rapidement, à une parité de 1 pour 1, ce qui, ce qui historiquement, est assez exceptionnel. Alors, la synthèse de cette vidéo, eh bien, finalement, c'est tout simplement que le resserrement monétaire de la Fed et plus tard de la, de la BCE approfondit le, la tendance au, dé, au dégonflement des bulles, particulièrement sur le Nasdaq, en gros, parce que c'est le Nasdaq qui est le plus surévalué, même si vous avez compris que la situation sur le Nasdaq elle est quand même, elle n'est pas uniforme. Il y a, il y a des strates, il y a des différentes catégories d'entreprises, mais enfin, on les a passées en revue et on voit qu'elles sont toutes en train, de, elles sont toutes en train de, de chuter. Alors, le titre de la vidéo, vous l'avez compris, c'est Est-ce que le Nasdaq, euh, est-ce que le Nasdaq va provoquer le crack général Pourquoi je mets le Nasdaq je, je, je pointe le Nasdaq du doigt, c'est tout simplement c'est parce que, compte tenu de sa situation en pointe en termes de surestimation des coûts, de surévaluation, il est aussi en pointe, on le voit, on le voit tout de suite actuellement, euh, sur, au niveau de la baisse, et les baisses se, se propagent souvent de proche, de proche en proche, c'est-à-dire de celui qui dégringole le plus tôt vers les autres, et il semble bien qu'actuellement ce soit le Nasdaq euh, qui soit le plus menacé euh, de vivre un crack euh, flagrant, un crack qui ne peut, peut être dissimulé et à partir de là, eh bien, de proche en proche, le, le SP500 sera touché, donc la cote, le marché principal américain se, sera, sera touché et puis les côtes, euh, les marchés européens, etc. Alors, euh, je vois un indice tout frais qui va dans ce sens, c'est le discours que monsieur Powell, donc le, le patron de la banque centrale américaine, la Fed, a tenu hier, après la séance du comité monétaire qu'on appelle le FOMC, donc le FOMC c'est euh, Federal Open Market Committee, hein, tout simplement, c'est euh, vraiment le, la politique monétaire au sens de, euh, de, de l'exécution, est-ce que la banque centrale intervient euh, sur le, le marché de l'open market, c'est-à-dire euh, rachète euh, ou pas, ou plus ou moins, des, euh, des obligations et ce qui est ressorti de cette, cette, cette affaire-là a duré deux jours, donc M. Powell a, a fait une synthèse là, assez tard, hier, et il a tenu un discours qui est relativement, je dirais, pas, pas très clair, bon, il, a, il a rappelé sur le fond la nécessité absolue qu'il y avait à lutter contre l'inflation maintenant aux États-Unis, que cette inflation était la plus forte que le pays ait connue depuis 40 ans, que ça ne partirait pas tout seul, pour ce qui est très important, et donc qu'il allait prendre l'ensemble des mesures qui ont été annoncées, c'est-à-dire le fameux tapering, donc on diminue les, on diminue les rachats, euh, l'augmentation des taux, et puis ultérieurement, peut-être, mais là-dessus il a commencé à mettre un peu le frein, la réduction du bilan de la banque centrale, c'est-à-dire on, on, on réduit la, carrément là, on réduit la quantité de monnaie en circulation. Et c'est justement dans le rappel de ces mesures qu'il n'a pas, pas vraiment donné le timing, Autrement dit, euh, on a, enfin moi j'ai l'impression euh, qu'il a surtout voulu éviter d'affoler les marchés compte tenu des turbulences actuelles, et je pense qu'il est mieux informé que moi de, de l'état réel des marchés, et si, alors qu'on est même, on est au tout début de, du projet de, de resserrement monétaire, il a déjà à prendre de, des gants comme ça, rien qu'au niveau de... De la formulation de, de la sémantique, c'est très inquiétant sur la capacité que la Fed aura à mettre ce programme en œuvre. Et là, on arrive à quelque chose qui est, ou des deux côtés, c'est perdant, parce que si, si les marchés en sont au point de fébrilité, effectivement, on peut se poser la question, euh, qui fait qu'on ne peut même plus parler de calendrier d'exécution du, du programme et qu'il ne se passe rien, eh bien, les marchés vont avoir encore plus peur, parce qu'ils vont penser que la, la Fed a manqué le, le coche, agit trop tard, et que toute action de la Fed va être catastrophique. Donc ça, ça ne peut que précipiter la possibilité d'un crack Et si la Fed agit, se dépêche d'agir maintenant pour montrer qu'elle qu ne rigole pas et qu'elle elle, elle a la situation en main, ça, peut, ça ne peut que déstabiliser encore plus les marchés, parce que eh bien, ce sur quoi ils s'appuient depuis donc, des années et des années, qui, vous le savez, sont des exécutions monétaires et des taux à zéro, est en train de leur filer dans les doigts. C'est la, la raison fondamentale pour laquelle, depuis quelques semaines, il commence à se casser la figure. Alors dites-moi si vous, vous pensez que, d'abord, que le krach est inévitable, qu'il viendra pour, pour cause de, de manque de zèle de la Banque Centrale Américaine dans l'exécution du resserrement, ou au contraire, pour une trop grande précipitation. Et si du point de vue du déroulement des faits, le déclencheur sera effectivement, comme je le pense, en tout cas comme je pense que c'est vraiment probable, un krach ou une forte baisse continue sur le Nasdaq. Pour ceux qui souhaitent prendre des mesures pratiques pour protéger leur patrimoine des risques de la situation actuelle, et il est vrai que ces risques sont clairement nombreux maintenant. Bien, vous avez le lien directement sous la vidéo qui vous permet d'accéder à la présentation de ma formation sur la protection globale du patrimoine. Si vous vous intéressé pensez à partager, à liker et c'est très important à vous abonner parce que c'est essentiel pour que la chaîne continue à exister. Portez-vous bien, à bientôt